Hein? Quoi Il y a quoi à l'agenda J'ai pas bien compris. Expliquez un peu. Oh, oh, D'accord, j'ai compris. Pour résumer, les 6 et 7 octobre, on va marcher les 100 km de Cap 48. Alors on va suer, on va souffrir, on va pleurer bien sûr, mais c'est pour favoriser la pratique du sport dans la revalidation des personnes handicapées. Alors nous, on va donc marcher, mais on a besoin de vous. Comment Eh bien faites un don sur agir.cap48.be. Merci déjà, mais faites-le. hein.